Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis ici à l'observatoire d'Isania, euh, donc au sommet du Teide, enfin à peu près à 2300 mètres d'altitude. C'est un des observatoires les plus importants d'Europe. Donc, comme vous voyez, euh, il, fait, il fait beau aujourd'hui, donc nous sommes euh, dimanche en septembre. Donc, comme euh, souvent à Tenerife, euh, c'est un temps très ensoleillé ici surtout si vous montez en altitude donc vous avez un temps magnifique alors dans cette vidéo je voudrais vous parler des, des bonnes raisons de faire du trading, de faire de la bourse et à savoir que la bourse ça peut vous apporter énormément de satisfaction mais il faut le faire pour des bonnes raisons donc il faut d'abord être passionné par ça, ça vous aidera à à aimer la bourse, à aimer le trading et pas le faire parce que vous avez un besoin urgent d'argent. Donc ça c'est la, la pire des conditions, donc il ne faut pas faire du trading parce que vraiment vous avez besoin de gagner rapidement de l'argent. Il faut le faire de manière sereine, il faut le faire euh, il faut que ce soit vraiment agréable et vous pouvez avoir énormément de satisfaction à gagner de l'argent en bourse mais faites-le surtout en sachant Comment faire En suivant d'abord une formation, ça c'est vraiment essentiel. Si vous vous dites, bon, euh, j'ai besoin d'argent, il faut vraiment que je gagne rapidement de l'argent pour payer euh, mon loyer le mois prochain, oubliez ça. Il ne faut certainement pas faire de la bourse, faire du trading dans ces conditions-là. C'est la, la pire des conditions. Donc, surtout, il faut suivre une formation vous n'arriverez pas à gagner rapidement sans suivre de formation ça c'est une certitude donc inscrivez-vous à des formations suivez des formations gratuites ou payantes mais suivez des formations parce que c'est quand même pas quelque chose d'intuitif qu'on peut faire sans, sans aucune connaissance ça, ça, ne, ça ne fonctionne pas donc ne vous lancez pas en bourse surtout euh, sur un compte réel avec euh, l'intention de gagner rapidement de l'argent donc c'est très important de suivre une formation, d'apprendre des méthodes et surtout de vous entraîner d'abord sur un compte de démonstration. Si vous voulez essayer sans suivre une formation, vous pouvez l'essayer, mais faites-le sur un compte de démonstration. Vous verrez que ce n'est quand même pas aussi simple que ça. Si vous n'avez pas d'informations in, suffisantes sur la manière de bien trader, et euh, vous vous rendrez compte, vous éviterez de perdre de l'argent euh, en vous lançant sans formation euh, sur un compte réel donc vous verrez euh, que vous pouvez gagner beaucoup d'argent sur un compte de démonstration en virtuel bien sûr, mais vous verrez que vous pouvez également perdre de l'argent. Essayez pendant un mois de faire euh, du virtuel, de, de gagner de l'argent sur un compte de démonstration. Vous verrez que ce n'est pas aussi évident, bien sûr en virtuel vous n'aurez pas l'aspect la, psychologique euh, euh, du stress, de, de, du risque de perdre de l'argent, mais vous verrez quand même que ce n'est pas aussi évident que ça. Donc euh, c'est très important de d'abord le faire sur un compte virtuel et euh, une fois que vous vous lancez sur un compte réel, les conditions psychologiques sont quand même différentes. Donc je vous conseille vivement de d'abord investir un petit peu d'argent dans une formation, et vous avez ma formation au scalping ici qui ne coûte pas très cher et qui vous permettra d'apprendre rapidement une méthode efficace. Puisque la plupart des étudiants en suivant bien cette formation arrivent à faire 90 à 100 de trades gagnants donc euh, c'est une bonne méthode pour démarrer, ça vous permettra de voir en réel comment gagner de l'argent et comment surtout éviter d'en perdre et vous arriverez donc à des bons résultats euh, sur un petit compte réel pour commencer et puis vous pourrez augmenter le capital de votre compte une fois que vous aurez des bons résultats. Donc, Faites du trading pour les bonnes raisons, pour gagner de l'argent parce que ça vous passionne, parce que vous êtes curieux de savoir un petit peu comment ça fonctionne, mais commencez sur un compte de démonstration, commencez en suivant une formation et là vous êtes parti sur la bonne voie, sur la bonne manière de faire. Voilà, j'espère que vous avez, vous avez aimé cette vidéo. Likez-la si c'est le cas et partagez-la, ça me fera plaisir, ça m'encouragera à en faire d'autres. Si vous n'êtes pas encore inscrit à ma chaîne YouTube, c'est le moment. Inscrivez-vous ici et cliquez sur la petite cloche qui vous permettra de recevoir un email dès que je publie une nouvelle vidéo. Voilà, j'espère vous retrouver très prochainement dans une de mes prochaines vidéos. Au revoir!